Et eh ben moi je, je valide tout ce qu'ont dit Damien et, et Valérie. On constate que ce soit pour des postes en alternance ou des postes en CDI/CDD ce besoin France entière voilà, de recruter des développeurs. Après, ce que ce qu'on constate, nous à notre niveau, c'est que bah, les entreprises sont assez exigeantes. Et, et comme il y a énormément d'étudiants qui se forment à ce métier là, il faut pas hésiter à à pousser euh, la formation euh, pour avoir un niveau technique euh, on va dire supérieur à, à la majorité des, des, des étudiants en recherche d'un poste euh, pour pouvoir se démarquer et euh, voilà sur ces premières années où on débute dans le métier euh, ne pas avoir de difficultés à, à décrocher un poste c'est un métier voilà qui recrute partout il y a, il y a beaucoup de besoins mais beaucoup d'exigences de, des, des entreprises Très bien. Et vous disiez justement que c'était euh, les deux premières années les, les plus difficiles et, euh, et aussi en, en termes de formation. Du coup, pour venir un petit peu sur les soft skills de demander pour, euh, pour ce métier, est-ce que vous pourriez peut-être revenir un peu sur, les, sur ces soft skills et ou déjà qu'est-ce qu'un soft skills et comment peut-être, euh, quels quel, quel, quel soft skills il faut apporter en fait pour devenir développeur Peut-être d'abord les formations et euh, ensuite Damien ouais. Euh, grosso modo, euh, euh, on, on a les savoir-faire, donc les compétences techniques, j'essaie de développer en tel ou tel langage. Et donc, on a les qualités, euh, les, euh, les compétences relationnelles, ce qu'on appelle les soft skills. Euh, de mon point de vue, euh, pour être un bon développeur, il faut en avoir euh, quelques-unes d'assez importantes. Euh, déjà, moi, je trouve qu'il faut savoir être créatif. Euh, un développeur, bien sûr, hein, ce n'est pas un graphiste, hein, il n'est pas là pour créer euh, un logo, une image ou une vidéo, mais euh, il crée du code. Et à partir de ce code, il bah, vient se créer euh, bah, notamment un site web. Donc, c'est important de, de comprendre qu'il faut avoir une certaine créativité. Après, c'est un métier où euh, on a besoin d'apprendre toute sa vie puisque les technos euh, évoluent, euh, les, des, des nouveaux frameworks, des nouvelles API euh, sortent régulièrement. Euh, et du coup, eh ben, il ne faut pas hésiter euh, il faut avoir envie d'apprendre, il faut être curieux, donc cette curiosité d'apprentissage. Il faut aussi, je pense, avoir une, une bonne logique, tout simplement parce qu'un euh, bah, code qui est correctement fait, c'est un code qui est bien organisé, euh, bien nommé, euh, bien commenté. Et ça, c'est important euh, bah, pour soi-même quand on a besoin de reprendre son code euh, quelques mois ou quelques années plus tard pour faire évoluer euh, une application ou lorsqu'on travaille en équipe. Donc là, c'est important d'avoir une bonne logique de développement pour que tout, tous les membres de l'équipe euh, bah, puissent comprendre ce qu'on qu vient de, de développer. On est, en, on, on est amené aussi à être en lien avec différents interlocuteurs euh, quand on est développeur web. Donc c'est bien évidemment les personnes de son équipe, son manager, mais euh, également les, les, les personnes qui représentent euh, le client et donc il faut quand même avoir euh, un minimum d'une de, de, de, bonne communication euh, euh, et être à l'écoute parce que surtout ceux qui veulent être euh, freelance par la suite bah, c'est des, des étudiants qui, euh, qui doivent écouter leurs clients pour bien comprendre euh, ce dont ils ont besoin et, euh, et transformer bah, des phrases euh, via cahier des charges en en ligne de code et, euh, et en site web et puis euh, je, je réfléchissais aussi au fait qu'il me semble que c'est imp important euh, d'avoir euh, capacité de prise de recul parce que c'est un métier euh, dans lequel on est confronté régulièrement à des problèmes techniques, ce qu'on appelle grosso modo euh, des bugs, parfois des gros problèmes techniques qu'on n'arrive pas à résoudre dans la seconde et du coup il faut savoir passer à autre chose, euh, il faut savoir euh, voilà, faire une pause, euh, laisser son... Ré... Je, je, je dis souvent laisser son cerveau un peu réfléchir tout seul. Euh, une petite anecdote perso, euh, quand j'étais moi-même développeuse, euh, ça m'est arrivé de rêver euh, la nuit euh, de, de ma correction de code. Et, euh, et voilà, le cerveau, il travaille un peu tout seul. Et puis, à un moment donné, on se dit, tiens, j'ai pas testé ça. Je vais tester ça. Et puis, ça fonctionne. Et là, on est trop contents. Voilà, donc pas mal de mon point de vue, Valérie, euh, elle va certainement euh, confirmer, j'espère, des trucs et apporter des choses. Mais euh, voilà, pas mal de, de voilà, la logique, la curiosité, euh, l'envie d'apprendre, euh, la prise de recul, euh, la créativité. Voilà. Euh, alors, moi, je vais en profiter pour juste compléter sur les hard skills aussi. Parce que dans le chat, finalement, la première question qui est venue, c'est est-ce qu'il faut être bon en maths donc, euh... Euh, et, et, et la réponse est ce que, ce qui vient d'être dit, euh, on n'a pas besoin, enfin on n'a pas besoin. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Euh, c'est un nouveau langage, c'est une façon de penser et ça demande effectivement d'être logique. Nous, c'est ce qu'on fait comme premier test. On fait euh, des tests de, deux petits tests de cinq minutes de logique. Euh, ça, c'est extrêmement important. Par contre, il n'y a pas besoin euh, d'être premier de la classe en maths, il n'y a pas besoin d'avoir fait, alors ça n'existe plus, hein, je suis désolée, je suis un peu vieille, donc de terminal S ou je ne sais trop quoi, euh, parce que il euh, y, y a plusieurs façons d'apprendre, ça, ça sort du chat, il y a des gens qui apprennent de façon assez théorique et qui euh, font une école d'ingénieur. effectivement font un bac plus 5, ils vont en cybersécurité ou en data, et des gens qui apprennent plus par la pratique euh, et qui viennent aux algorithmes, etc., par la pratique. Donc, il n'y a pas besoin d'être... Un crack en maths. Il y a besoin d'être logique et d'être organisé. Euh, il y a besoin d'apprendre, enfin d'avoir une capacité d'apprentissage qui est importante. Euh, c'est un métier, euh, moi, alors plutôt de l'extérieur, euh, où, où je trouve qu'il faut être extrêmement persévérant. Euh, on dit toujours la motivation, la motivation. Oui, la motivation, c'est aussi celle de rater souvent d'être dans un truc où ben ça ne marche pas, il ben faut refaire, il faut réfléchir, il faut se poser des questions, il faut y retourner. Je vois que les gens, par exemple, qui, euh, qui sont bons en jeux vidéo, ils ont cette aptitude à euh, tout le temps essayer de trouver euh, comment ça va marcher euh, pour, pour que ça fonctionne. Donc, euh, une grande persévérance, une euh, grande motivation, euh, et puis effectivement de la créativité, ce qui ne paraît pas euh, au, au premier abord, euh, un métier où il faut avoir envie d'inventer de, voilà, des choses, euh, de travailler en groupe, par rapport à quand la 3WA était écrite en 2012. Les développeurs web, on avait l'image de quelqu'un tout seul dans sa cave qui bossait. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est un métier où on travaille tout le temps avec l'UX Designer, avec le Designer Web, avec le BizDev. J'ai vu des questions là-dessus. Euh, voilà, euh, c'est un, un métier beaucoup plus en, en collaboration. Donc, c'est quelque chose que tous les organismes de formation essaient de promouvoir en obligeant à faire des travaux de groupe, des projets de groupe, parce que c'est important. Et la dernière chose, hein, ça va pas être une soft skills, mais bon, tant pis, euh, c'est l'anglais. Euh, il faut pas avoir un niveau d'anglais, euh, il faut pas être bilingue. C'est pas le problème. Euh, mais il faut savoir que ça fait partie des, des compétences à avoir, être capable de lire une doc en anglais, les, les codes sont en anglais. Euh, donc, c'est quelque chose à, à travailler en fait. Et puis, euh, le dernier point, c'est je pense un hein, des, des métiers où il faut le plus apprendre à apprendre et apprendre tout seul et apprendre tout au long de sa vie. Euh, C les, les langages changent, on verra ça tout à l'heure, mais voilà, les langages changent, les demandes des entreprises changent, les sites, au début c'était des sites internet, maintenant c'est des, des applications qui, qui servent à tout dans, dans tous les métiers, euh, les langages vont changer et, et, et c'est important d'évoluer ben, avec en fait et, et, et ça demande ben, beaucoup de travail Personnel, de se maintenir au niveau, d'être en avance euh, sur certains langages. Enfin, voilà, c'est un, un métier qui est à la fois super ouvert pour tout le monde et, et en même temps, moi, plus j'y suis, plus je me rends compte à quel point c'est exigeant et, et, et les gens qui y vont ont beaucoup de courage et, euh, et beaucoup de persévérance. Vous parliez, Valérie, justement, de évoluer, Tout ça, c'est un, un mot-clé pour ma prochaine question, ou la dernière, en tout cas, sur le métier de, sur le métier lui-même. Est-ce euh, que vous pouvez parler de l'évolution du métier de développeur web Est-ce que vous pouvez peut-être aborder la question des salaires, euh, leur augmentation au fil des années J'imagine que ça va, ça va intéresser les participants. Peut-être Damien aussi, si vous souhaitez... Les, les salaires aujourd'hui, le, le salaire médian euh, qu'on qu a sur le baromètre des salaires de Will of Days, il est de 40K euh, partout en France pour le métier de développeur. Euh, faut, faut voir que en, en, en région, on peut avoir des salaires d'entrée pour, pour un jeune diplômé qui peuvent être plus bas, hein, qui peuvent être à, à, même au euh, à 1 500 ou 1 600 euros net par mois. C'est mmh. pas non plus euh, ça, arrive aussi quoi. Euh, les, les salaires, ils ont été vraiment hyper tendus sur les, sur les deux dernières années. Et euh, là, depuis la guerre en Ukraine, ils redescendent un peu. Mais ils étaient vraiment très surcotés. Il y a vraiment voilà, une, une surévaluation si du marché euh, sur, sur, sur l'an dernier. Donc, euh, après, dans sa carrière, en fait, un, un développeur ou une développeuse, dans sa carrière, il peut avoir des choix de s'orienter plus vers des fonctions de management. Euh, vers les fonctions de, de, de ce qu'on appelle les, les métiers du fonctionnel, c'est-à-dire PO, MOA, etc. Euh, il peut se spécialiser aussi sur l'expertise, il peut devenir agiliste ou simplement on peut devenir faire du management. Et les, les salaires, là, à ce moment-là, ils n'ont plus forcément de, de, de limites euh, ou de, de règles de marché. Et, euh, et en fait, en gros, grosso modo, il y a un premier palier. Euh, moi, quand j'étais en province, enfin, euh, je suis à Lille, le premier palier qu'on cherchait tous à passer, c'était le 40K qu'on pouvait passer en, en, en quelques années, plus ou moins vite, en fonction des personnes et en fonction des, des entreprises. Euh, mais après, à partir de là, en fait, la, le salaire il dépend de l'impact que vous allez avoir dans l'entreprise. Euh, donc, Si vous avez un métier de DevOps, par exemple, et où vous changez vraiment la, la façon de travailler de l'ensemble des, euh, des, des, des, des techniciens d'entreprise, hein, votre salaire il sera plus élevé. Et euh, en province, là-dessus, on peut parler de, de salaire à 70 cas. À Paris, on peut parler sur des salaires euh, jusqu'à 120 k par exemple. Très bien. Et, et alors pour répondre à une question qu'il y avait sur les diplômes, euh, les diplômes, à, à, au moment de l'entrée sur le marché, en fait, quand vous êtes un, un, jeune, un junior ou un jeune développeur un une jeune développeuse sur le marché, euh, là, on regarde les diplômes parce qu'ils sont plus significatifs que votre expérience. Mais à partir de 3, 4, 5 ans d'expérience, en vrai, vos diplômes n'ont plus beaucoup de sens euh, dans votre évolution professionnelle. Euh, C'est plus ben, votre self, vos soft skills effectifs qui font la différence. Le fait de savoir parler anglais, le fait d'avoir montré que vous savez gérer euh, avec sang-froid des situations de projet tendus, etc. C'est plus ça qui vous donne des solutions de carrière euh, que votre formation initiale, quoi. D'ailleurs, il y a une question dans le chat aussi sur l'âge pour lequel on peut se reconvertir dans les métiers ouais. du dev. Là, vous confirmez qu'il n'y a pas d'âge limite, j'imagine bah Là, le problème, c'est le pro. les contrats pro, en fait, ça coûte plus cher que les contrats d'alternance. Effectivement, faire de l'alternance à 52 ans, c'est très dur parce que ça coûte beaucoup plus cher de prendre un à de 52 ans que de prendre un alternant de 20 ans. Donc, clairement, les entreprises... Quand elles donnent un budget pour une alternance, elles n'ont pas le budget pour prendre quelqu'un qui a 52 ans. Il y a clairement eu un effet négatif euh, là-dessus des, des subventions de l'État euh, pour les, les apprentis qui étaient euh, conditionnées à la jeunesse de la personne. Donc, euh, cet effet-là, ce frein-là, vous allez le voir, les offres, il y a les offres qui sont ouvertes en alternance, mais elles ne sont pas ouvertes à des personnes qui ont plus de 30 ans. Mais ce n'est pas 52 ouais. ans le souci. Hein. Clairement, à partir de 25, il y a déjà le problème. Et du coup, qu'est-ce que vous dites aux ça, personnes ouais. qui voudraient se reconvertir et qui sont plus âgées, du coup, c'est de se former en… Ah en fait, c'est ça, c'est de venir avec ces soft skills. Euh, moi, je, ce que je vois, par exemple, sur des personnes qui, euh, qui sont jeunes diplômés et qui font l'agilité par rapport à des gens qui ont, qui ont fait une relation avec de l'agilité, euh, moi, je suis impressionné par les, les personnes en conversion qui ont travaillé dans la restauration, par exemple, qui sont capables juste, même sans parler dans le non-verbal de donner de la considération aux autres aux autres personnes qui sont dans la pièce en fait ça c'est un soft skill qui est fort et que qu'il faut valoriser et, et qui se voit en entretien donc mais il a tendance en fait à être masqué par par le, la situation du chercheur de d'emploi de la chercheuse d'emploi qui qui qui est en, en situation de syndrome de l'imposteur qui se dévalorise etc mais en vrai non restez restez fidèle à vous-même restez vous-même et faites confiance aux recruteurs qui savent aussi reconnaître ces soft skills là et, et qui sauront identifier que vous avez une richesse personnelle dans votre parcours précédent. Euh, voilà. Après, effectivement, il y aura des freins sur le salaire parce que ben, c'est compliqué de, de donner un peu plus de rémunération à une personne plus à, qui, a, qui a plus d'expérience pour un poste où on aurait pu recruter un junior. Ça, le sujet il sera toujours présent, mais, euh, mais en tout cas, les, les raisons de vous recruter, c'est ça. D'accord. Il est important de, de travailler, quand on est en reconversion, sur sa propre histoire personnelle en fait, et professionnelle. Euh, je pense que c'est important de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, de dire « Ah oh ben non, c'est fini, je ne fais plus ça, maintenant je fais du développement web. Euh, » et, et au contraire, de vraiment euh, se demander, mais aussi de demander aux autres, qui, sont, qui ont souvent une meilleure opinion de nous, euh, ce qu'on qu est capable d'apporter à une entreprise et ce qu'on est capable d'apporter à un projet avec l'expérience qu'on a. Euh, et, et, et, et ça, euh, c'est sou... enfin, moi je trouve, c'est souvent au cours de euh, ce qu'on appelle des entretiens réseau. Alors c'est moche comme nom, mais euh, d'aller autour de soi, de commencer à mettre sur LinkedIn, je suis en reconversion, et d'aller de, et, et voir des gens. Euh, moi c'est des questions que je pose aux entretiens, en disant « mais est-ce que vous connaissez des gens dans le développement web ?» La réponse est toujours non au début, puis au bout de cinq minutes, « ah mais si, parce que j'ai mon voisin, mon truc, mon machin euh, ». Et, et ça, ça donne confiance aussi. Euh, dès le début, euh, de, de, de, de faire des, entre, des entretiens, de, voilà, de demander aux gens de parler de leur métier, euh, parce qu'on apprend toujours et on se rend compte à quel point il y a des compétences qui sont utilisables euh, dans le métier euh, de développement web et qu'on a pu développer euh, autrement et, et dans autre chose. Après, euh, c'est compliqué de se reconvertir plus on est âgé, plus c'est compliqué, euh, je trouve important de le faire. Euh, euh, il y, y a beaucoup de gens de la restauration qui se qui sont reconvertis euh, pendant le Covid ou, ou maintenant, enfin, de façon assez rapide, je trouve que c'est bien, euh, parce que ça, ça va prendre un peu de temps, il faut le savoir. Donc, il voilà, faut... Euh, il faut travailler sur son projet, il faut travailler sur son portfolio, il faut s'améliorer de façon technique, de façon à prendre confiance en soi et moins avoir le syndrome de l'imposteur. Et puis, ben nous, on, on place en alternance à la fois des, des, des jeunes et des vieux, enfin voilà, des gens de moins de 25 ans et, et des gens de 50 ans. Euh, et ben, c'est pas, pas facile d'intégrer quelqu'un de 50 ans dans une entreprise parce qu'il a tout un vécu, etc. Donc, ça fait souvent peur aux, aux employeurs qui se disent « mais ça ne va pas aller avec mon équipe ». En fait, souvent, ce sont des gens plus, plus stables, je ne sais pas, mais plus, voilà, plus calmes, etc. Et ça peut calmer, en fait, une équipe très jeune, ça peut donner de la maturité à une équipe très jeune, alors que quelquefois, embaucher quelqu'un de 21 ans, ben, en fait, ce pas facile non plus à intégrer. Enfin, voilà, donc, euh, faut y aller. Super. Moi, je, je vais me permettre d'ajouter de, de, euh, euh, deux ouais. petits conseils. Le premier, c'est qu'il euh, faut éviter, euh, par rapport au syndrome de l'imposteur, de euh, se mettre dans une posture de demandeur d'emploi. Euh, souvent, les étudiants qu'on accompagne, c'est euh, euh, voilà, « est-ce que vous avez une place disponible euh, J'aimerais bien apprendre à vos côtés. » Et je leur dis rien que de changer la posture et de dire « je sais faire ça et je peux vous aider à faire telle ou telle chose dans tel ou tel langage ». Donc, euh, proposer ces services et pas demander un emploi. Euh, la posture est différente et du coup, le, le, la prise de contact, la première prise de contact avec l'entreprise est meilleure. Ensuite, par rapport aux étudiants bah, qui auraient passé la barre des 25 ans, alors juste pour préciser, parce que Damien, tu as, as parlé de ce seuil de 25 ans et je suis tout à fait d'accord. À partir de 26 ans, en alternance, un étudiant euh, gagne au minimum 100% du SMIC. Quand il a 25 ans, s'il est dans sa première année d'apprentissage, il gagne grosso modo la moitié, c'est 53%. Donc, en fait, on a des entreprises qui ont des, euh, des faibles budgets pour accompagner les étudiants en alternance, qui nous disent très clairement, euh, il n'est pas possible que l'étudiant ait 26 ans pendant toute la durée du contrat. Souvent, un contrat pour une formation diplômante, hein, c'est au minimum un an. Donc, il faut que l'étudiant n'ait pas encore 25 ans pour que bah, ce schéma financier-là euh, fonctionne. Euh, et donc, à partir de 25-26 ans, ça devient plus compliqué. Euh, les étudiants là, que, que l'école Rancourt accompagne en alternance, qui sont en contrat de professionnalisation, donc là, on a passé la trentaine, déjà, vous devez savoir que vous avez des aides si vous êtes demandeur d'emploi de longue durée. Enfin, L'entreprise qui vous embauche en contrat de professionnalisation peut avoir une aide. Euh, équivalente, hein, les 8000 euros, euh, euh, si vous êtes demandeur d'emploi de longue durée. Et après, moi, je leur euh, donne comme conseil de ne pas aller taper dans les dans ESN, les grosses entreprises, euh, qui vont aller chercher du jeune, euh, beaucoup de bac plus 5. Euh, euh, voilà, c'est dans leur schéma d'embauche. De, euh, et c'est comme ça, j'espère que ça va changer. Et ni de taper dans les startups ou les très petites entreprises qui ont des finances qui sont plus fragiles. Voilà, c'est l'objectif d'une startup. Elle n'est pas encore... Euh, dans son activité donc euh, c'est euh, beaucoup plus risqué financièrement pour eux de s'engager même sur 12 à 24 mois avec un étudiant en alternance donc les, les étudiants qui ont passé la trentaine plutôt euh, se diriger vers des PME où le contact euh, va être beaucoup plus simple euh, avec pourquoi pas euh, les dirigeants de l'entreprise ou le, le directeur technique euh, qui est euh, potentiellement le futur euh, tuteur euh, de déclencher un coup de cœur euh, et moi, les étudiants que j'accompagne, ce n'est pas forcément les plus forts techniquement, mais c'est vraiment ceux qui ont une posture, euh, qui ont su euh, leur évoquer que voilà, euh, pas de problème pour eux euh, d'apprendre des nouvelles choses. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, la capacité d'apprentissage tout au long de sa vie professionnelle et, euh, et d'avoir une, une vraie valeur ajoutée par rapport effectivement à un très jeune qui n'a pas forcément encore les codes de l'entreprise, ce sera peut-être difficile de le mettre en relation directement avec un client parce qu'il voilà, ne il, il connaît pas encore l'entreprise. Alors qu'un étudiant plus âgé en PME ben, peut très très vite euh, avoir euh, un vrai relationnel avec le client, donc euh, décharger son manager de cette partie-là. Et donc cette valeur ajoutée, elle est importante euh, et c'est comme ça que les, voilà, les plus de 30 euh, peuvent réussir à faire la différence avec des très jeunes qui coûtent pas cher, effectivement. voilà Super, merci Virginie. Alors, ce que je propose avant de rentrer dans, ce, dans le deuxième tour de questions, qui sera plus sur euh, vraiment les langages pour devenir développeur web, euh, je vais peut-être rassembler un tout petit peu les questions qui sont restées sans réponse dans le chat ou qui ont été ré répondues partiellement. Merci euh, Damien, Clarisse, euh, je vois aussi Marie-Pierre de la Grande École du Numérique que, que vous répondez aussi au, au chat. Euh, mais peut-être... Quelques questions. Alors, euh, il y en a trois que j'ai un petit peu rassemblées. La première qui serait vraiment comment se vendre pour euh, sa recherche d'alternance Comment construire en fait son portfolio Qu'est-ce qui est important de mettre dedans euh, Une deuxième question, est-ce que les doubles compétences sont valorisées Par exemple, j'ai vu une formation Dev et Scrum Master. Est-ce que c'est quelque chose qui est attirant pour les employeurs et également une question sur euh, le statut d'une personne qui était auto-entrepreneur et qui souhaite euh, euh, devenir aujourd'hui développeur. Euh, voilà. Est-ce que c'est euh, est possible Est-ce que vous pouvez peut-être euh, prendre chacun une question Commencer par Valérie, ah, bah, Ou oh, oui, Damien Pour, bah, pour, euh, pour le statut d'auto-entrepreneur, moi, par exemple, j'ai repris des jobs après avoir été indépendant, euh, même en informatique avant. Et, et même en ayant été indépendant en informatique, c'est compliqué de valoriser une expérience qu'on a eue tout seul parce que de, de, nos clients n'ont pas les me, la même valeur en termes de référence parce qu'ils n'évaluent pas notre travail comme nos pairs. En, fait. euh, mais en vrai, ça ben, s'est plutôt bien passé. Je n'ai pas eu trop de soucis. C'est juste qu'il faut être très clair sur le fait que la, la période d'entrepreneuriat est fermée. Euh, J'ai eu des, des patrons qui ont pu avoir peur que je repars pour me remettre à mon compte, etc. Euh, ça, il faut bien expliquer, c'est avoir un bon storytelling sur pourquoi on veut revenir en poste, etc. Et ça, ça fonctionne bien. Quoi. Voilà, la question de Audrey. Ouais. Moi, mmh. je peux intervenir sur euh, la double compétence, par exemple. Euh, donc, Il est marqué « Finance Web », mais il y a aussi des gens qui demandent pour le business dev. Euh, alors oui, une double compétence, c'est toujours utile, et en fait, on en a tous. Euh, je crois qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Euh, c'est vrai pour des gens qui sont en reconversion euh, et qui ont eu un, un parcours avant. C'est vrai pour des gens qui ont fait de l'associatif. Enfin, voilà, euh, on, on, on a pas mal de compétences euh, et, euh, et, et c'est important de les connaître euh, parce que euh, souvent, c'est des compétences métiers qui sont appréciées. C'est-à-dire, quelqu'un qui a travaillé dans la banque ou dans la finance, euh, et qui a pas forcément été, enfin je veux dire, voilà, qui, qui connaît le milieu et qui euh, se reconvertit dans le développement web, eh bien, l'entreprise n'a pas besoin de lui apprendre non seulement les codes du métier, mais en fait comment ça marche. Euh, donc c'est un, un gain de temps extrêmement important pour l'entreprise. Euh, après. Je crois qu'il faut voir la double compétence dans les deux sens. Moi, je me suis rendu compte, depuis quelques années, on a des gens qui viennent pour euh, être développeurs web. Ils font une formation courte, quatre mois, un projet, tout ça. Puis ils me disent, bah, en fait, maintenant que j'ai fait ça, ce qui m'intéresse, c'est plus d'aller vers le design, c'est plus d'aller vers le business, c'est plus d'aller euh, vers la cybersécurité, etc. Euh, donc, c'est une sorte d'ajout de compétences qu'on a. Euh, et, et, et on se construit son propre parcours en fonction de ce qui nous attire et de, et de ce qu'on aime. Donc, euh, quelquefois, être développeur web, ce n'est pas le, le truc final. Euh, C'est euh, voilà, aussi une étape sur un parcours. Euh, on a des gens qui, euh, qui ont fait de la médecine, de la bio, qui viennent sur les jeux vidéo parce que euh, ça a un sens vis-à-vis -vis de leur métier. Euh, voilà, donc je pense que c'est vraiment important de se dire qu'on a tous des, plein de compétences, en fait. Ce n'est pas juste une double compétence, mais qu'on en a pas mal. Euh, et et qu'il faut… enfin, euh, c'est aussi cette originalité qu'on a euh, qui fait que ça va coller avec une entreprise. Euh, on a des gens qui connaissaient le milieu du vin et qui sont allés euh, dans des sites de e-commerce, de vin. Voilà, euh, il faut… C est, c est... On, on en a tous des, des compétences. Euh, on en a plein et, euh, et BizDev, pour quelqu'un qui a fait du commercial, c'est super et ça peut être en passant par le développement d'un site web ou pas. Euh, donc, je pense que voilà, faut... c'est bien de les identifier euh, et, euh, et, et c'est des choses qui sont importantes en formation. On compte sur les, doubles compé sur les compétences de chacun pour, pour former tout le monde en fait. Super et du coup, oui, peut-être un dernier sur, mot euh, sur le portfolio. Sur, comment, comment bien se vendre euh, quand on est dev web Donc effectivement, euh, on, on va d'abord être recruté euh, sur euh, son côté technique. Hein, il faut avoir des compétences techniques. Euh, donc avoir un portfolio euh, et un profil sur GitHub, par exemple. Euh, je ne dis pas que les recruteurs, ils vont aller fouiner sur le GitHub pour aller voir vraiment comment est foutu le code, mais ne serait-ce qu'aller voir juste dans un fichier pour, encore une fois, euh, constater si euh, les règles de nommage sont appliquées, si le code est commenté et qu'il a l'air de qualité. Euh, ça, ça peut faire la différence. Donc, de mon point de vue, quand on est développeur, on doit aller, euh, euh, je dis toujours à mes étudiants, faire bouffer de la technique au recruteur pour qu'il ait envie de nous appeler et là, lors d'un appel téléphonique, euh, vendre ses, euh, ses soft skills. Mais euh, en premier lieu, c'est les hard skills, donc les compétences techniques. Euh, un portfolio, c'est bien, mais il faut aller plus loin qu'un site statique. Encore une fois, parce que c'est un secteur qui recrute énormément, mais dans lequel il, il, les étudiants ont beaucoup de concurrence, puisque c'est un métier qui plaît. Et donc, il faut se différencier des autres. Donc, faire un portfolio qui est trop statique, euh, qui ne serait pas responsive. Par exemple, ça, une... ça, ça peut être une erreur de croire que le recruteur il a forcément un, un, un, grand, un grand écran. Eh ben non, peut-être que le recruteur qui est technique, il va tester de l'ouvrir avec sa tablette, avec son téléphone portable et déjà, ben, mauvais point si le site n'est pas responsive. Et donc, euh, voilà, pas un site vitrine, essayez de… De, de mettre en place euh, plusieurs euh, fonctionnalités euh, qui soient euh, la plus interactive possible avec l'utilisateur pour encore une fois démontrer en quelques clics au recruteurs que vous avez tout ce qu'il faut pour euh, démarrer euh, dans une entreprise euh, une mission de développement web. Euh, et après, bah, nous ce qu'on met en place dans les écoles, il euh, y, euh, y a des séances de coaching, des ateliers euh, recherche d'entreprise où là, on va encore aller plus loin, c'est qu'on va presque aller dans le détail de la, comment tu valorises ta précédente expérience, comment tu valorises la formation que tu as déjà faite, comment tu valorises les compétences techniques que tu as, comment tu vas mettre avant, en avant euh, le lien vers ton profil GitHub, ton portfolio ou un autre site web, hein, peu importe. Euh, comment, euh, et comment tu vas te valoriser aussi euh, lors d'un entretien Et c'est souvent... Euh, lors des préparations d'entretien, euh, qu'on va aller chercher bah, toutes ces, toutes ces qualités-là euh, qui, parfois, il faut aller creuser, creuser, creuser euh, pour que l'étudiant soit, euh, prenne même des fois conscience de son propre parcours et, euh, et des enchaînements qu'il a pu avoir euh, lors de sa vie professionnelle. Mais voilà, la technique, la technique, en premier lieu pour décrocher un entretien, euh, je trouve qu'il n'y a que ça de vrai. Juste un... En petit mot à, à, à rajouter, c'est les tests. Euh, ouais. Ça arrive que les entreprises commencent par les tests. Et euh, ben, enfin, nous, on en fait passer en amont des entretiens pour que les gens prennent l'habitude, parce qu'entre le premier test et le deuxième test, ils gagnent déjà plein de points. Donc, il y a une question d'habitude. Euh, mais aussi de ne pas avoir peur. Il y a pas mal de gens qui ne vont pas répondre aux tests, en fait. Juste le fait d'y aller, de montrer que « ok, ben, j'y vais, je fais le test », c'est déjà super positif en fait. Donc euh, il y a... quand ils reviennent d'entretien en disant, ouais mais je crois que j'ai loupé le test technique, ça ne veut rien dire. En fait. enfin, clair, en fait, le, le test technique éventuellement, ça permet d'identifier les bons, mais ça ne veut pas dire que ceux qui l'ont raté ne sont pas bons. Parce que là, dans Exactement. la vraie vie, on ne fait pas ça en fait. Ouais. <rire> Et le, du coup, pour, pour compléter, sur We Love Devs, on a des QCM. Il y a plus de 80 QCM qui sont disponibles gratuitement pour les candidats. Vous créez juste un, un compte, vous pouvez tous les passer. Euh, et Vous n'êtes pas obligé de nous montrer vos résultats si vous n'avez pas, pas réussi ce QCM-là. On a aussi un coaching en vidéo euh, qui a été euh, financé par la Grande École du Numérique et euh, qui en dit le son. Il est gratuit sur notre site web euh, et qui vous permet de réfléchir effectivement à votre démarche de recherche d'emploi. Et, et finalement, en fait, effectivement... Euh, il faut bien voir que la, la moitié finalement de la valeur professionnelle d'un développeur ou d'une développeuse, c'est de comprendre le métier sur lequel on travaille. On a un peu comme le, le caméléon. Euh, quand on travaille dans la santé, ben on s'intéresse au, au métier de, de, de des personnels de santé qui utilisent le logiciel. Si demain vous allez faire le logiciel sur dans l'aérien, ben vous allez comprendre comment on marche un aéroport, comment travaillent les gens là. Et, et dans notre carrière là, on a le le, le, on a notre chance, cette chance-là de pouvoir changer de, de, de métier et si on doit résumer tous les soft skills à un seul soft skill, d'avancer ce soft skill d'empathie, euh, de comprendre ce que font les utilisateurs avec notre logiciel et pourquoi en fait, on le fait, comment on les aide. Et donc La double compétence vous aidera toujours à faire ça euh, et partez de ça en fait, pour réfléchir aux soft skills que vous avez envie de mettre en, en avant dans votre profil et dans votre approche. Super. Merci beaucoup Damien, merci à tous. Euh, N'hésitez pas à mettre les liens peut-être vers les euh, CRM, le QCM, etc., euh, les, les, les pages dans, les, dans le chat pour que les personnes puissent, puissent y avoir accès directement. Je pourrais aussi les, les renvoyer par mail dans un second temps. Euh, donc on, va, on va passer là à la, la deuxième partie de, de questions qui est plutôt un peu plus technique. Et euh, peut-être avec la première question euh, qui a intéressé beaucoup de, de participants déjà dans le, dans le chat, j'ai vu euh, les personnes ne savent pas forcément vers quel langage se tourner avant d'entrer de, sur, euh, sur ce vaste marché du, du développement. Est-ce qu'on peut peut-être revenir là-dessus Est-ce qu'il y a un langage préféré des Français euh, Est-ce qu'on peut aussi changer en cours de route si on ne se sent pas très à l'aise avec un langage euh, Peut-être oui, Virginie, oui, Recommencer. Oui. Ouais. Alors c'est sûr que ce n'est pas facile de s'y retrouver dans ce, dans ce secteur-là, parce qu'il y a une multitude de, de, de langages, des vieux, à des plus jeunes. Euh, grosso modo, moi, je pense que Damien euh, n'hésite pas à me couper si je dis des bêtises, mais euh, de mon point de vue, le, le langage aujourd'hui le, le plus populaire, ce serait plutôt le javascript. Euh, une fois qu'on connaît bien le JavaScript, eh bien, on peut se lancer dans l'apprentissage de toutes ces API, de tous ces frameworks euh, et faire des choses euh, juste euh, extraordinaires. On peut presque tout faire juste avec euh, une base en JavaScript. Ensuite, côté back-end, je pense qu'il faut avoir euh, la notion d'un langage de programmation. Euh, le, le, le plus facile d'apprentissage, je pense que c'est le, le PHP, euh, c'est aussi ce, celui qui est le plus utilisé euh, et qui va permettre de faire des applications qui sont euh, classiques, euh, basiques, pas trop complexes. Et après, bah, parce que moi j'étais développeuse Java, euh, pour moi euh, le Java c'est un très, très bon langage et qui est encore énormément utilisé, mais plutôt dans les très grosses structures. Euh, qui vont aller euh, consommer euh, des données euh, très volumineuses. Euh, donc, voilà, il faut... Euh, je pense que Java, c'est un, un, un petit peu plus dur que, que PHP à, à apprendre, en tout cas à apprendre tout seul. Si on est avec un formateur, bah, voilà, après c'est la pédagogie du, du formateur. Mais euh, euh, une fois qu'on a appris euh, JavaScript, apprendre voilà, soit le PHP, soit le Java, et, et aller mettre en place des applications... Euh, euh, qui, qui sont complexes avec euh, voilà, de la base de données, euh, euh, tous, ces, tous ces services web, pour que ça communique bien. Et, euh, et je pense que là, on est bon. Et que du coup, apprendre un autre langage, apprendre une nouvelle API, un nouveau framework, euh, bah, aucune difficulté quand on a ces, ces bases-là. Qu'est-ce qu'on pense, Damien Oui. Euh, les paradigmes de programmation sont les mêmes, peu importe le langage, euh, donc oui. ça, ça fonctionne aussi. Euh, on va faire beaucoup de programmation orientée objet ou de programmation objet tout court. Euh, Aujourd'hui, faire le, un autre paradigme qui est la programmation fonctionnelle, ça reste quand même assez euh, marginal dans, dans les métiers. Le, le Java est clairement euh, toujours majoritaire en emploi en France. Euh, et c'est vrai que JavaScript est peut-être celui qui fait le plus de mouvement parce que les gens qui faisaient du Java, ils arrêtent de faire du Java pour faire du JavaScript. Le JavaScript est un peu celui qui cannibalise tous les autres et qui grandit toujours. Euh, et PHP, euh, donc les technotours de PHP sont, sont très populaires sur le web en France. Elles sont un peu moins populaires dans le reste du monde. Euh, le, le PHP, c'est un truc quand même assez franco-français euh, et israélien aussi, paradoxalement. Pour aller bosser à Montréal, pour faire du PHP euh, sur des gros sites web, par exemple. Euh, le, le Python qui a été mentionné euh, ici dans le, dans le chat est quand même vraiment de plus en plus populaire aujourd'hui en France. Euh, Il redevient populaire parce que c'est un, un vieux langage Python en fait. Et ça, voilà. ça redevient populaire là, non Alors je ne sais pas s'il est plus vieux, que je pense qu'il est moins vieux que PHP ou Java. Euh, clairement okay. Python a été inventé après Java. Mais le, le, le Python redevient euh, populaire aujourd'hui parce que la version 3, elle commence à être stable. Euh, alors qu'il y a 5 ans, la version 3, elle n'était pas finie, enfin, l'écosystème était, était coincé entre deux versions. Et donc aujourd'hui, les entreprises qui font la data, elles vont op opter pour du Python et on peut faire du web avec du Python. Et oui, la question sur euh, back-end, front-end, full stack, on va y répondre juste après, c'est le, le truc. Il n'y a pas de souci. Voilà. C'est ça. Et après, il y a des. En fait, si, aussi quand vous reconvertissez, on va vous proposer aussi des vieilles techno euh, Parce que c'est des métiers où on recrute parce que les gens qui sont en ne veulent plus les faire. Vous allez entendre parler de, de COBOL et d'ABAP, euh, de ces choses comme ça. Mais en vrai, euh, si vous avez envie d'en faire, euh, c'est cool. Si vous n'avez pas envie d'en faire, euh, c'est pas grave. Quoi. Un, nous, un truc qu'on essaie d'éviter, c'est euh, d'aller euh, enfin, d'un langage à l'autre. Euh, ce qui nous semble important, d'après ce que nous disent les entreprises, c'est euh, ben voilà, vous, vous, effectivement, vous choisissez. si vous choisissez le PHP, vous, euh, vous y mettez à fond, ensuite vous progresser en, appre en apprenant un framework du style symphonie. Et une fois que vous avez bien maîtrisé un langage, que vous êtes bien à l'aise avec, vous pouvez vous mettre à apprendre euh, d'autres langages euh, tout seul ou en, étant, ou en étant accompagné. Mais je pense que les entreprises, euh, elles préfèrent avoir des gens qui euh, se sont dédiés un petit peu à un type de, de langage, qui le connaissent bien, Plutôt que de s'éparpiller en faisant un peu de JavaScript, un peu de PHP, un peu de ci, un peu de ça. Euh, voilà, et puis chaque langage, c'est voilà, différent si vous voulez aller travailler en startup, euh, sur une grande entreprise, en ESL, euh, en Voilà, effectivement, les, il y a encore beaucoup de grandes entreprises qui tournent avec, euh, avec du Java. Il y a encore euh, beaucoup de, de jobs là-dedans. Euh, et beaucoup de sites internet en France qui, euh, qui tournent avec du PHP, même si le, le JavaScript est, euh, est à la mode. Je pense qu'il ne faut pas céder aux sirènes de la mode non plus. Il euh, y, y a des tendances lourdes, et il y a quelques grands langages euh, qui structurent le PHP, euh, le JavaScript. Ne faites pas d'erreur si vous choisissez l'un ou l'autre. Oui, c'est ça. Ouais, faites quelque chose qui vous plaît avant tout. Si vous oui. faites quelque chose qui ne vous plaît pas, en fait, vous n'arriverez pas à trop de travail. Quelque chose qui vous plaît, ça se verra en entretien, vous aurez plus facilement du travail. On va. Très bien, merci beaucoup Damien et tout le monde. Euh, oui, du coup, je reprends la question qui est dans le, dans le chat et euh, voilà que tout le monde se pose. Est-ce que vous pouvez revenir sur la fameuse différence entre Foodstack, euh, front-end, back-end c'est quand même important, euh, effectivement. En fait, le, le front-end, le logiciel est découpé en tiers. Donc, vous allez avoir, euh, euh, par exemple, le, le front-end, c'est plus souvent ce qui est exécuté sur votre ordinateur, alors que le back-end, c'est quelque chose qui est organisé, sur un, exécuté sur un ordinateur distant. On appelle aujourd'hui le cloud et avant, on appelait ça des serveurs. Et donc, ça, c'est la différence entre le front-end et le back-end. Vous allez avoir euh, différents front ends Vous allez avoir le, le front-end public, vous allez avoir les back-office, etc., euh, et donc, les techno qui tournent sur le serveur distant, ce pas forcément les mêmes qui tournent sur votre machine. Euh, quand vous jouez à un jeu vidéo, par exemple, si vous allez avoir des technos comme du C ou du Java ou de l'OpenGL ou, euh, ou des moteurs graphiques comme Unity, ben ça, c'est les technos qu'il y a dans votre client. Si vous faites du web, ça va être souvent du JavaScript dans le client. Et sur le serveur euh, à distance, ça peut être du, web, du, du, du, du JavaScript encore, mais du PHP, du Ruby, du Python, du Java, tout ça, tout ça. Et alors, le full stack, en fait, c'est... Euh, c'est plus un mouvement dans le métier, un changement dans le métier. C'est-à-dire qu'avant euh, même que moi je m'y mette, en ailleurs, c'était. ça date un peu. Euh, quoi, quand j'ai commencé, les développeurs ouais, d'applications mobiles, ils faisaient que du front, du coup. Et il y avait d'autres développeurs qui faisaient le back. Et quand on avait une nouvelle fonctionnalité à faire, il fallait que les développeurs back ils fassent leur bout. Et ensuite, ils le mettent en point. le livrent. Et ensuite, les développeurs front, ils fassent leur bout. Et on vérifie si ça marche ensemble. Quoi. Donc, le développeur full stack aujourd'hui, euh, bah, il fait une fonctionnalité de, de bout en bout. Euh, même si ce n'est pas le meilleur sur le back, c'est un développeur front, il le fait bien. Si c'est un développeur back, il n'est pas le meilleur sur le front, bah, il le fait de bout en bout. Et euh, éventuellement, peut-être qu'après, on le repassera dessus. Donc, il y a un développeur back qui repassera dessus. Et quand vous êtes sorti de formation, de manière générale, on vous forme à être full stack, parce que vous choisirez si vous préférez le bac ou le front dans un second temps. Moi, je pensais que je préférais le front, mais en fait, je n'aime pas du tout le front. Au bout de 2-3 ans de formation, je me suis en compte que je préférais le bac. C'est compliqué de, devenir, de faire du bac quand on fait du mobile, et quand même, principalement, du front, par exemple. J'ai bien répondu Très bien. bien. Est-ce que vous voulez compléter, Virginie Valérie ou est-ce qu'on passe à une autre question pour moi, c'était assez clair, hein, le, la, la réponse de Damien sur le, le bac, le front et le full stack. Merci, Damien. D'ailleurs, bah, du coup, on a plusieurs questions aussi qui, euh, qui sont sur, euh, sur les formations, vraiment. Quelle est ouais. euh, la, la meilleure formation, en fait, pour s'initier à la programmation quand euh, on ne s'y connaît rien, quand on est complètement novice euh, dans la matière Est-ce que vous pouvez peut-être euh, revenir là-dessus quand on n'y quand on connaît rien, on peut aller regarder déjà euh, des choses euh, sur Internet. Hein, euh, ouais. Encore une fois, la curiosité euh, doit amener euh, à regarder des petites vidéos, des petits tutos, des choses comme ça. Après, euh, nous, par exemple, à l'école de Doranco, on propose des formations bootcamp. Donc, c'est des formations courtes, euh, d'initiation au développement. Et ça permet euh, effectivement aux étudiants qui semblent intéressés euh, par ce métier-là bah, d'aller vraiment tester et et de se rassurer sur euh, bah ouais en fait j'adore j'adore je veux vraiment faire ça donc je veux je veux poursuivre les études ou de dire bah, finalement je j'ai pas j'ai pas trop aimé j'ai pas trop compris donc je pense qu'un bootcamp. bout de et effectivement Damien tu soulignes une formation de gratuite de graphic art pour démarrer des petites choses voilà c'est très bien fait allez mmh. découvrir pour savoir si ça peut plaire il ouais, y avait euh, le site du zéro quand je déjeune. C'est le site du zéro. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, si je repartais de zéro, je dirais sur Graphic Art, euh, c'est ce qui est utilisé beaucoup. Oui. Vous allez trouver aussi beaucoup de tutos sur euh, YouTube. Euh, et les, les tutos YouTube, par exemple, sont faits par des YouTubers comme euh, Graven Dev, euh, sont hyper accessibles. Il y a des, il y a des jeunes qui ont, euh, qui ont moins de 15 ans qui les font et, euh, et qui apprennent à coder comme ça. Moi, bon, j'ai appris à coder à, à 13-14 ans avec des livres. Euh, Aujourd'hui, clairement, je n'achèterai plus des livres. J'irai faire des tutos YouTube. Quoi. Oui. <rire> oui, alors le site du Zéro s'appelle Open Classroom maintenant. Mais on peut ouais, se dire plus simplement bah qu'Open C'est le site de C'est plus simple de dire que Open Classroom, c'est le, le successeur du site du Zéro, mais vraiment, c'est plus pareil. Quoi. <rire> alors, à la 3WA, ce qu'on essaie de faire, enfin, on a un site de, gratuit d'initiation. Et puis, pour ceux qui euh, hésitent un peu, se disent Ah non, c'est vraiment pas fait pour moi et je vais ça va être trop dur, qui ont besoin juste d'un tout petit peu d'aide pour passer le cap, on a des ateliers de codage en ligne. Euh, voilà, ça dure une heure, je crois. C'est gratuit. Et, et c'est juste pour ça, C'est pour ce petit euh, passage de marche. Et, et souvent, ça, ça fonctionne bien euh, parce que ça permet après aux gens, bah, soit de se dire « j'avais à apprendre tout seul sur card, soit euh, « je suis sur un peu une classroom », soit euh, « je, je vais postuler à des formations ». Voilà, donc n'hésitez euh, pas. Et combien, de temps, euh, et combien de temps dure une formation en moyenne pour euh, devenir développeur web, vraiment ah, en, en vrai, ça prend euh, 400 à 2000 heures de formation, et donc vous en ferez forcément, euh, probablement 400 à 600 avec une formation euh, euh, comme la 3WA ou Doranco. Et euh, mmh. en fait, du, du coup, dites-vous que les, les heures que vous passez à faire du Graphic art avant, même si c'est deux heures par jour, si vous avez déjà fait une centaine d'heures de votre côté mmh. en, en travaillant juste le week-end de temps en temps avant d'aller à la formation, c'est du temps gagné en fait sur le, le temps de votre conversion. Quoi. Nous, on a augmenté effectivement le nombre d'heures. Euh, à l'origine, c'était 400 heures, c'était euh, voilà, 400 heures, trois mois euh, intensifs, tout ça. Euh, on a euh, les ateliers d'initiation en amont. Euh, on a les 400 heures, après on a un mois sur le projet, donc on est déjà plus autour de 4 mois, 4 mois et demi. Et puis ensuite, on a beaucoup de suites de parcours en apprentissage ou en contrat pro, ou avec des modules plus courts pour apprendre, le React. Je pense qu'on n'arrête jamais en fait d'apprendre. Euh, c'est une question de, de temps qu'on a devant soi, euh, d'argent qu'on peut y mettre, c'est une question de rythme. Euh, je ouais. pense que plus on est jeune, mieux c'est de se mettre sur des rythmes un peu longs, sur du 2 ans, enfin, voilà, et, euh, et sur de l'apprentissage la, pour être en entreprise. Euh, quand on est en reconversion, on a souvent besoin d'un truc plus rapide. Euh, et les 400 heures, eh ben, au lieu d'être sur un an, elles sont sur 3 mois. C des... Mais effectivement, c'est les limite Et, et euh, moi, je vais, euh, je vais compléter quand même sur le fait que, euh, je recommande moi quand même aux étudiants, alors effectivement plutôt ceux qui sont jeunes et pas, et pas forcément en reconversion d'aller le plus loin dans les études. Euh, en premier lieu, parce que s'ils souhaitent être, être recrutés dans des grandes entreprises type les ESN, ben les ESN, elles ont des grilles de salaire. Et donc un étudiant qui pourrait avoir juste un niveau Bac plus 3, avec un, par contre un niveau technique énorme, euh, serait moins bien rémunéré, aurait un moins bon salaire un étudiant qui sort d'un bac plus 5, mais qui serait un peu moins, on va dire, geek euh, et qui aurait moins de faites de choses à côté, euh, moins de travail personnel. Donc, vraiment, si vous êtes jeune et que vous voulez euh, euh, travailler dans des grandes entreprises, essayez d'aller jusqu'au bac plus 5. Euh, euh, pour des questions rien que salariales, c'est vraiment mieux. Après... Euh, pour moi, euh, obtenir un bac plus deux, donc ça peut se faire euh, effectivement en 6 à 7 mois suivant la, la durée du stage. Chez nous, le, le stage pour le bac plus 2, euh, c'est deux mois. Euh, ou en alternance, c'est sur un an, un an et demi. C'est vraiment pour obtenir les compétences de base. Et là encore, c'est tout ce que vous allez faire en parallèle de la formation, en plus, en plus euh, qui va vous permettre d'être meilleur que les autres euh, donc, d'être détecté plus facilement que les autres personnes de votre groupe et de trouver un travail plus vite. Mais là encore, euh, par rapport à ce marché de l'emploi et euh, aux exigences des entreprises, je, je conseille d'aller plus loin, soit en continuant des, sur des formations diplômantes et euh, par exemple, chez Doranco, on a aussi des formations qui sont justes professionnalisante pour voilà, mettre le, le focus. Bah, on a notamment une formation en Java, donc on va sur, sur quatre mois mettre un, un focus sur, sur Java et à la fin, on, on peut avoir le niveau technique pour entrer dans une entreprise. Donc voilà, voilà. essayez pour... d'aller chercher loin les études si vous le pouvez bien évidemment. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, euh, on a 30% des gens qui sortent de la formation intensive qui continuent, qui sont en poursuite de formation, alors que quand on a été créé en 2012, ça, ça existait assez rarement, des gens qui, euh, qui commençaient par une formation intensive et qui ensuite décidaient de poursuivre euh, nous je ne le pas, maintenant on le propose chez nous ou ailleurs. Mais en tout cas, euh, voilà. Moi, j'aime bien l'idée que euh, dans le web, c'est aussi un métier où on, et, et des formations où on, on peut aller marche par marche. On a beaucoup de gens qui euh, nous disent « Ah non, mais Black Plus 2, déjà, ce sera bien. <rire> » Et puis à la fin, on les trouve en cybersécurité, en Black Plus 5. Mais qu'est-ce qui s'est passé ?« Ah ben, j'ai pris goût !» Puis même écrire les mémoires, là, même écrire… Euh, le rapport de stage et bah, bon, finalement, ce n'était pas si pénible que ça. Donc, oui. euh, voilà, je pense que c'est chouette de pouvoir s'arrêter, reprendre, et, euh, et que c'est vraiment un domaine où euh, les, les, les façons d'apprendre sont très différentes dans les, dans les différents organismes de formation. Donc, euh, vous trouverez quelque chose qui, qui ressemble à, à, à votre façon d'apprendre et au rythme que, que vous souhaitez. Je trouve que ça, c'est vraiment chouette. Hein. Alors, pour rebondir là-dessus, justement, n'hésitez vraiment pas à aller sur la carte des animations pendant OpenGen. Vous allez trouver plein de formations, plein de, de, de, de, de lieux où vous pourrez regarder un petit peu, faire un petit atelier, faire un petit test peut-être même, suivre, un, aller, aller rencontrer les formateurs et les anciens, les anciens apprenants. Vraiment, regardez la carte interactive, je vous mettrai le lien. Et voilà, vous pouvez vraiment préparer vos questions. Et, et voir quel, quel langage est fait pour vous, quelle formation est faite pour vous. Euh, Peut-être Valérie et Virginie, vous pouvez, euh, pour finir, puisqu'on a encore trois minutes, euh, nous dire justement si vous avez des animations prévues cette semaine, euh, Voilà, revenir un petit peu là-dessus, expliquer aux, aux, aux futurs apprenants comment, euh, comment toquer à votre porte. Alors moi, j'ai ai, ai été aidée par Clarisse, euh, que je remercie, qui a donc mis euh, dans le chat à la fois euh, l'atelier codage que nous faisons, euh, si tu peux le remettre, euh, Clarisse, comme ça, ce sera en même temps que je parle. Donc, nous avons un, un atelier codage d'initiation au codage. Vous pouvez aller sur notre site pour, euh, euh, si vous voulez voir des CV de gens qui cherchent de l'alternance, euh, la CV Tech, elle est en ligne. Et ça, c'est peut-être pas mal pour vous rendre compte de la diversité euh, des, des gens qui, qui nous rejoignent et qu'on qu place. Euh, et puis, on a une présentation des formations conventionnées euh, et labellisées, euh, donc conventionnées par Pôle Emploi et labellisées par la Grande École du Numérique, pour euh, bah des formations qui sont totalement gratuites, parce que ça fait partie euh, intégrante de, de ce pourquoi on a été créé, de pouvoir permettre euh, à des gens d'horizons variés, de pouvoir s'insérer et dans le développement web euh, de façon euh, enfin, voilà, sans, sans, sans que l'argent soit, soit un problème. Et pour ça, on est fortement aidé euh, par les pouvoirs publics, par l'alternance, par, euh, par tout ça. Un petit mot sur l'alternance. D'ici fin décembre, les rumeurs disent que euh, l'aide sur l'apprentissage va diminuer. Et donc, on reviendra dans une situation plus normale entre les plus de 30 ans et les, et les moins de 30 ans. Donc, allez-y. Euh, Merci allez beaucoup Virginie. Euh, euh, Valérie, Virginie euh, Du côté de l'école de Rancône, on, on a deux à trois ateliers euh, par jour. Il y a des ateliers de découverte de métiers, donc euh, voilà, développeurs web, euh, mais aussi euh, les métiers du design, euh, de l'infographie. Euh, on a un petit atelier cours Devenez un as des réseaux sociaux » vendredi. Et puis, en alternance avec ces ateliers de découverte de métiers, on a des ateliers pour vous présenter l'alternance à l'école d'Oranco. Voilà, Qu'est-ce que c'est que l'alternance et comment on vous accompagne Donc J'ai mis le petit lien dans le chat. Ça donne accès à un Google Form et vous vous, vous vous inscrivez à tous les ateliers que vous voulez. Et vous faites bien attention à vos mails et à vos spams pour recevoir nos, nos invitations. Voilà. Merci beaucoup à, à tous à, à tous et à toutes à toutes, surtout aussi. Euh, merci aussi aux 70 participants que vous étiez aujourd'hui. C'est super. Euh, il y aura bien un replay sur le site de la Grande École du numérique. Euh, voilà, ça a été enregistré. Euh, voilà, et j'espère qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Sinon, n'hésitez pas, euh, je, je vais les reprendre, les questions ensuite, et on va en parler avec les, les intervenants. On fera un petit mail, récap aussi. Euh, voilà. Donc merci encore. Et euh, demain aura lieu hein, le deuxième webinaire de la série Open Gen sur le métier d'UX designer, UX/UI designer. Donc n'hésitez pas à vous connecter euh, à à 10 h demain matin. Vous trouverez aussi tout le lien sur notre site. Voilà. Donc euh, à très bientôt et, euh, et encore un grand merci à tous. À bientôt. À bientôt. Merci, merci à tous. Bonne journée à tout le monde. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.